Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans Mon Atelier. Alors aujourd'hui au programme, un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, c'est l'occasion d'en refaire un. Hein. Euh, rien de transcendant, vous allez voir, j'ai juste envie de partager 2-3 trucs que j'ai acheté Bon, je vais vous partager un truc, c'est euh, pour moi, c'est une référence ça, Enfin, ça va devenir une référence, j'espère que ça va devenir une référence, pardon euh, Vous allez voir, C'est, euh, je n'aimais pas, pas la lecture Mais je me suis mis dedans et je peux vous dire que je prends un certain plaisir à lire maintenant Alors, bien sûr, c'est pas de la littérature comme on peut en croiser un petit peu partout dans les bibliothèques C'est exclusivement porté sur le travail du bois Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu... Euh, qu On revient un petit peu sur le malouf, il y a pas de, il est fini, vous l'avez complètement vu, il y a une petite vidéo qui va pas tarder à sortir, c'est juste un truc qui fait 45 secondes, c'est ce, qui... ce qui montre ce qui s'est passé dans ma tête durant ces 11 derniers mois, alors vous allez voir ça n'arrive, c'est juste pour le fun ce n'est pas de la menuiserie pure et dure, c'est juste du montage vidéo, c'est euh, un petit truc enfin, que je trouve sympa perso. Après, euh, vous n'aimez, vous n'aimez pas, ça va bien sortir, vous inquiétez pas. Alors dans un deuxième temps, je vous parlais un petit peu de littérature. Euh, J'ai acheté un livre il n'y a, a pas très longtemps, il y a 3-4 semaines, euh, d'une nouvelle maison d'édition, c'est les éditions du Vieux Chêne. Alors, ils ont sorti Yann Fachin, l'éditeur, le, le, enfin l'écrivain. C'est pas l'écrivain parce qu'il a traduit un livre de Christopher Schwartz. Je vous invite à aller voir qui est ce petit Christopher Schwartz. C'est un dingue. Si vous aimez le travail du bois, vous aimez forcément ce mec-là. Euh, je ne vous en dis pas plus. Allez voir ce que fait ce mec-là. Vous allez tapé dans Google. Je vous mettrai le petit nom euh, en dessous de la vidéo, là, vous allez voir. Euh, franchement, c'est un dingue. C'est le même que Malouf, mais en... Pas, pas pire, mais dans le, dans le, c'est dans le même esprit. C'est des tarés. Alors, moi, j'aime bien les tarés, j'aime bien les mecs qui se compliquent la vie pour travailler. Enfin, ils se compliquent la vie. Oui et non. façon de parler. Donc, le livre que je vais euh, vous présenter, c'est celui-là. Voilà, vous voyez. Les rabots, l'essentiel. Alors, ça a été traduit de, du, du même bouquin, mais euh, version US. C'est très, très bien fait. Ça... De l'affûtage des rabots bois, des raffins, tout ce que vous pouvez trouver sur les rabots, c'est assez complet. Euh, je sais pas combien ça fait de pages que je l'ai pas encore lu. Bah, 360. Voilà, il y a 360 pages de pur bonheur. J'en suis à aller 50, 60 pages pour l'instant. Je prends mon temps, j'aime bien, j'aime bien regarder les images. <rire> D'ailleurs, je regarde plus les images que le texte, mais bon, euh, ça c'est un autre problème. Euh, franchement, je vous conseille ce livre là. Alors, bon. Euh, je vous rappelle que c'est une jeune, toute jeune maison d'édition euh, Je pense que ça, ça c'est sympa Si on pouvait, alors bien sûr c'est un beau cadeau à mettre sous le sapin de Noël Vous l'offrez à votre femme, elle sera hyper contente, vous ne lui dites pas que c'est pour vous mais c'est pas grave Les éditions du vieux Chêne, Les rabots, l'essentiel, voilà Je vous le conseille fortement, c'est une jeune maison d'édition euh, le but du jeu, c'est d'aider de se bah, ce mettre ce mec là, fin, cette édition, cette maison d'édition là euh, Ce n'est pas une maison d'édition comme les autres, elles ne vont pas sortir 15 000 bouquins euh, S'ils peuvent sortir un bouquin par an, mais un bouquin de qualité, ce serait le top Alors bien sûr, plus, alors là je fais un petit peu de promo pour la boîte qui, qui, qui, qui vend ça hein, Parce que bon, euh, ça mérite, euh, tout travail mérite salaire euh, Plus il y a un bouquin de bouquins d'acheter, plus dans un avenir proche il y resterait d'y avoir un autre bouquin sur autre chose. Alors, euh, c'est <coughs> fait un petit peu promo, ouais, je sais, je suis un petit peu désolé, j'aime pas trop ça. Mais là, franchement, il faut reconnaître que c'est un travail de qualité. Alors, c'est super bien imprimé, c'est propre, c'est imprimé en France, c'est pas imprimé en Chine, c'est super bien relié, c'est vraiment un truc de qualité. Je vous le conseille fortement. Le prix, 63,30€. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu cher. Mais quand on voit le travail derrière, je peux vous garantir que c'est vite, euh, vite oublié. Un deuxième ouvrage que je me suis, euh, je me suis acheté, c'est sur Amazon. C'est pareil, ça trahit. Ça parle du travail du bois uniquement à la main. Alors, David Charlesworth, euh, franchement, c'est encore, encore un taré. C'est un mec qui aime le travail du bois. C'est un puriste, c'est un, un, un, un barbare du bois. Quoi. Euh, à côté, on est vraiment des guignols. Alors, Amazon... 12 balles euh, je vous, franchement hein, je vous le conseille, si vous voulez je vous mettrai l'ISBN dans les commentaires de la vidéo vous verrez, allez faire un tour, ça, ça, ça n'engage rien bien sûr, hein, moi je ne vous force pas euh, si vous aimez le travail du bois encore une fois, je pense que cela peut vous intéresser alors personnellement je suis en train de me faire une bibliothèque j'en attends trois autres de cet auteur là euh, moi le travail du bois vous savez tout que, ce que j'en pense c'est euh, ma façon de vivre, c'est ma passion euh, je vois à côté, je vois rien d'autre qui puisse m'intéresser autant que ça. Alors, il y a la photo, bien sûr, euh, mais ça, c'est encore autre chose. Le bois, pour moi, c'est ma vie. Avec ma femme et ma, ma gamine, bien sûr. Mais euh, je pense que vous avez tous compris que quand on est amoureux du bois, ben, on n'hésite pas à faire des petits craquages. Ben, vous l'avez tous compris, hein, je pense. Euh, donc, notamment, il n'y a pas que les outils, il y a les bouquins, la littérature spécialisée dans le, dans le travail du bois. Il y en a, il y en a plein. Et il y en a de plus en plus qui est en train de se faire traduire. C'est ce que je vous disais juste avant sur le, les éditions du Vieux Chêne. Alors, n'hésitez pas. Ça peut, être, euh, ça peut être sympa sous le sapin de Noël. Alors, je vous ai parlé de ces deux bouquins. Euh, trois autres en avant qui vont, enfin, trois autres qui vont arriver. Je vous conseille une chaîne YouTube, celle de Cray Birkenwald. Alors, il, a fait, euh, il est en train de faire. C'est assez sympa. Alors, alors loin, Cray, euh, si tu me regardes, euh, je te pique pas ton idée. Euh, je la trouve très très bonne. C'était juste pour parler de ces deux bouquins-là qui méritent d'être connus. Quoi. Euh, donc, Ray, continue ce que tu fais parce que c'est franchement super sympa. Euh, et je pense que, enfin, si tu le veux, je peux te l'envoyer. Ou achète-le, parle-en, tu en parleras largement mieux que moi. Euh, euh, franchement, tu, tu, tu devrais te régaler. Alors là, je parle qu'un créé, hein, je ne parle pas aux autres, hein, attention. Hein. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un site internet qui est, qui est, à mon avis, très, très intéressant pour nous les particuliers, euh, pour les amateurs, bien sûr, peut-être pour les pros aussi, mais moi, ça, ça ne me concerne pas. Euh, je vous parle pour les amateurs et uniquement pour les amateurs. Alors, c'est un, un site qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu un mail, euh, je pense, que de la, de la Community Manager de ce site-là. C'est... Le comptoir des bois locaux. Alors, vous commencez à en entendre parler sur internet, sur Facebook, il commence à avoir une petite présence bien sympa sur le net. Euh, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Alors, c'est un peu le bon coin du bois. Vous postez une annonce, vous, vous, là, vous voulez vendre une, une grume de, de chêne, vous la mettez sur le machin. C'est classé comme je suis sur le bon coin, c'est euh, par zone géographique. Euh, vous mettez la distance à peu près où vous voulez aller chercher 50, 20, 30, 40, 50 km, je ne sais pas. Euh, vous tapez votre recherche, l'essence, si c'est du sec, du pas sec, enfin tous euh, les critères qui sont possibles en achat de bois et vous tomberez peut-être sur la perle rare. Alors euh, on m'a demandé d'en parler, c'est pareil, je ne toucherai rien là dessus c'est purement à titre informatif, c'est pour vous, si ça peut vous dépanner c'est quand même le pied. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu, c'est pas mal il euh, y a encore pas beaucoup d'offres ou de demandes mais ça peut s'enrichir vite si on commence tous à en parler euh, allez-y faire un tour je vous... allez-y faire un tour ouais peut-être euh, je mettrai le lien encore une fois dans, le dans la description de la vidéo comme ça il n'y aura pas d'erreur euh, je vous mettrai le lien aussi pour la page Facebook euh, ils sont sur, bah, sur les réseaux sociaux classiques hein. peut-être pas de Youtube mais bon euh, au, moins, euh, au moins Facebook Bon, vous avez vu que depuis que j'ai posté euh, la dernière vidéo sur le Malouf il n'y a pas eu grand chose de, de, de mis sur Youtube euh, je suis sur un projet mais je ne peux pas en parler trop pour l'instant euh, ça fait partie du défi qu'on s'est lancé avec euh, quelques petits youtubeurs euh, alors l'initiative vient de Sébastien Fouché, j'insiste bien de la chaîne 7 Création Bois j'insiste bien là dessus euh, enfin on est 5, 6, 7, 8, 9 youtubeurs à créer une boîte selon nos, nos envies avec des dimensions maximum à ne pas, à ne pas dépasser pardon j'allais dire une connerie euh, comme d'habitude d'ailleurs, euh, donc je, je le montre pas parce que mine de rien, c'est, euh, enfin ça va être euh, déloilé la euh, première semaine de janvier, donc je suis en train de m'occuper de ça, je vais faire un truc hyper qualitatif avec des bois de compète. Alors, il euh, n'y a que quelques privilégiés qui ont pu voir 2-3 petits morceaux de bois passer par là, le reste, je suis désolé, ça restera euh, top secret je voudrais revenir aussi sur un... on me pose beaucoup de questions sur la presse que j'ai acheté que j'ai installé sur mon établi alors c'est euh, bien une presse que j'ai achetée en déstockage chez les entreprises bordées à Paris bordées, les spécialistes de l'outillage bois très très bonne boutique, je vous la conseille allez-y faire un tour il euh, n'y a pas de... pareil encore, c'est complètement gratuit hein. euh, ils ont un très très grand choix H&M Diffusion, comme vous le savez, bah, c'est terminé leur site internet, vous pouvez aller dessus, bah, c'est fini Uh, Bordé, à mon sens, n'était pas assez connu Enfin, uh, il était connu Mais vraiment par une, par une niche uh, Là, H&M Malheureusement est, est, par, est parti et c'est fini quoi, hein. Donc uh, uh, je vous parle de Bordé Parce qu'il y a quand même un gros gros gros choix D'outillage Aussi bien pour le tourneur, uh, le marketeur Enfin tous, les, tous les, les domaines De la menuiserie, de la ministerie Il y a un grand grand choix Je vous invite à aller voir leur boutique Voilà si vous pouvez aller en région parisienne, n'hésitez pas à y aller. Donc la presse, je l'ai achetée donc, chez Bordé. C'était un déstockage, c'était pour la, la, leur journée porte ouverte. Ils ont fait un week-end de, de deux jours. Journée porte ouverte, c'était euh, apparemment la première journée la folie, la deuxième journée un peu moins la folie. J'y suis allé la deuxième journée, j'ai fait quelques très très bonnes affaires. Donc cette presse, cette fameuse presse. Alors si vous voulez voir ce que c'est, vous tapez E-Mert E2MERT dans Google. Euh, presse Vise ou un truc comme ça Je vous mettrai encore une fois un lien dans la description de la vidéo Pour que vous puissiez voir ce que c'est et à quoi ça ressemble En tout état de cause, cette presse est une machine de guerre Alors, euh, ouais, elle est un petit peu compliquée à prendre en main au début Mais après c'est un pur bonheur pour ceux qui font de la sculpture oui je vous garantis que euh, je commence à investir dans des ciseaux de sculpture Je vais peut-être me faire plaisir Donc, Emmerth euh, Press Vice, allez dans Google, vous allez voir ce que c'est, pour moi c'est maintenant une référence D'ailleurs mon ancienne presse rapide a dégagé euh, Je ne sais pas encore où je vais l'installer, je, je la garde parce que je m'intéresse Bon on arrive en, on arrive en fin d'année, euh, je commence à aller visiter un petit peu les, les boutiques à droite à gauche euh, Récemment je suis allé en Allemagne avec Jean-Pierre D'Angelo, un de mes abonnés C'est un, un mec super sympa euh, donc on est allé voir une boutique en Allemagne c'est euh... corps.de c'est le spécialiste de tuyage de sculpture c'est euh... un truc de ma boule quoi. Euh, donc il y a des photos, je vais essayer de vous en mettre dans la vidéo vous allez voir donc on a été voir cette boutique là, c'était pareil une journée porte ouverte, ce oui. mec là il fait une journée porte ouverte par mois par mois, c'est pas une journée de porte ouverte par an, c'est par mois c'est quand même assez ahurissant. Il y a des mecs qui viennent de Hollande, d'Allemagne, de France comme moi, des guignols comme moi, qui font 3, 4, euh, 2, 3 heures de route, parce que moi, je suis pas très loin. Euh, c'est en plein milieu de la Pampa, en Allemagne, à côté de la base aérienne de Rammstein. Alors, si ce, ceux qui sont fans d'aviation, ben, allez faire un tour là-bas, ça peut être sympa. Joindre l'utile à l'agréable. Euh, donc, cette boutique-là, c'est le spécialiste de la sculpture. Euh, ils ont pignon sur rue. Euh, pas, pas dans le village, parce que c'est un petit village, mais sur Internet, ils sont quand même bien connus. Et ils font euh, notamment un touré d'affûtage qui est, à mon sens... Mieux que le temps mec, alors j'y croyais pas, on m'a fait une démonstration, une deuxième démonstration, une troisième démonstration et ainsi de suite et franchement j'ai été convaincu. Bah c'est simple, je suis reparti avec un tour d'affutage, ouais j'ai craqué mon slip encore une fois, euh, ministre des finances je peux vous garantir que j'ai pris une sacrée dose. Bon bref c'est pas grave, vous, je pense que vous l'avez tous vu, j'ai mis une petite photo sur Insta ou sur, sur la page Facebook. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook ou sur Instagram, allez Créolinium, c'est pareil que la chaîne YouTube. Euh, franchement, ce touré d'affûtage est, à mon sens, un des trucs qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Alors, il y a la façon euh, traditionnelle avec les pierres à huile, enfin les pierres à eau, machin, et compagnie, c'est c'est le top, c'est pas mal. Euh, mais pour les outils de sculpture, hmm, compliqué d'affûter euh, avec une pierre à eau. Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Donc, en tout état de cause, je vais peut-être mettre mon Tormec T7 à vendre. Euh, la pierre est quasiment neuve. Alors, il a, je l'ai acheté il y a. Allez, je ne veux pas, pas raconter de conneries, j'ai dû l'acheter il y a 4 ans. Euh, 4-5 ans, je ne sais plus exactement. J'ai peut-être encore la facture. Bon, elle doit traîner dans un coin. Si, en tout état de cause, ça peut vous intéresser, faites-le-moi savoir. Je vais, on peut en discuter. Euh, alors bien sûr, ça ne s'est pas vendu au rabais parce que, ici, mine de rien, c'est un truc hyper qualitatif. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, on en parle, parlera ensemble. Bon, le, le sujet qui fâche, c'est euh, ma messagerie sur la page Facebook Créolinium. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, j'essaye d'y répondre le plus vite possible. Alors, j'ai des, des messages qui datent d'un mois, j'arrive pas à y répondre. Euh, je fais, enfin, je fais en sorte d'y répondre, je vous avoue, franchement, c'est compliqué. Euh, ça me fait super plaisir d'avoir des messages. C'est bien, c'est que vous vous intéressez à ma, à, ma, à ma chaîne, à ma page. Euh, mais je suis pas je, je suis pas le je suis pas forcément une référence. Attention, hein, je veux pas euh, je suis pas un, un annuaire. Enfin, je suis pas comment on peut dire un dictionnaire. Je ne connais pas tout. Je suis loin de tout connaître. Il y a des mecs qui sont largement plus calés que moi. Euh, je pense que Google est encore plus calé que moi. Alors. Euh, je réponds avec plaisir, c'est pas un souci, mais quand je vous réponds, si vous me répondez derrière, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Voilà, euh, je pense que le message est passé. Alors, je vais vous parler de mon atelier. Alors, un euh, atelier, c'est simple l'atelier est ça, atelier, toujours au même niveau, rien n'est pas crête. Mon voisin est en train de faire son terrassement, l'ouvrier qui était en train de faire son terrassement, on ne sait pas où il est parti, on n'a plus de nouvelles de lui, donc je suis un petit peu cuit euh, aux patates, je ne peux pas faire couler mon béton tant qu'il n'a pas fini son terrassement. Alors c'est un peu compliqué, euh, ça me fait un peu chier, parce que mine de rien ça fait deux mois que ça prend du retard, euh, c'est euh, un petit peu casse pied mais bon c'est le jeu, euh, je n'ai pas d'accès euh, personnel pour aller dans mon terrain, je suis obligé de passer par le voisin, c'est un peu complexe. Le voisin est super sympa, heureusement, parce autrement je l'aurais bien vu le profond. Euh, tout est rassé à la main, creusé et compagnie, emmené le béton, ça aurait été un petit peu complexe. Donc, je prends sur moi, tant pis. L'atelier ne sortira pas de terre tout de suite. Euh, les machines que j'ai commandées, bah, j'attends encore un petit peu, hein, tant pis. Euh, C'est pas trop gros problème. Euh, mais ça reste au point mort. Donc, j'espère que ça va se déboucher vite. Si ça se débouche vite, euh, si... Certains d'entre vous sont en Moselle et qu'on ne départ pas en trop. Je vous le répète, emmenez-les moi, ça me fera plaisir. Je les, comme, je les aimerai comme mes gamins. Hein et je les, je, les mets, je les mettrai votre nom dessus. Euh, non, je blague. Euh, J'espère que ça va sortir sincèrement euh, de terre très très très rapidement. Parce que mes 6 mètres carrés commencent à me casser les pieds. Vous voyez, ben rien que pour filmer, c'est un petit peu complexe. Euh, pour faire une mise au point, c'est ultra chiadé. Bon bref, c'est pas très grave, il n'y a plus grave que ça dans la vie. Allez, je vais terminer sur, euh, sur ça, sur le travail du bois en général. Alors, si euh, on fait souvent la réflexion, enfin, la réflexion, c'est pas une réflexion, c'est un, un compliment, sur le fait que je travaille bien le bois. Alors, personnellement, ça me gêne énormément, j'ai horreur des compliments, je sais pas pourquoi, euh, j'aime pas ça. Alors, c'est complètement paradoxal parce que vous me voyez sur YouTube, j'explique je, mes trucs, c'est euh, complètement con, ma, ma façon de, de penser, de réagir. Euh, donc, on me dit souvent, ouais, tu travailles bien le bois. Bah, pas, pas plus qu'un autre. Il euh, y a des centaines de mecs qui feront mieux que moi. Le, le travail du bois, si, euh, si vous voulez progresser, il n'y a qu'une façon de faire. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. N'hésitez pas à vous lancer dans un, dans un défi. Comme je l'ai fait sur le Nigeria Arigata. C'est un truc que je ne, connaissais, connaiss, je ne connaissais pas du tout. Et au final, ça s'est pas trop mal passé. C'est loin d'être parfait. Mais plus vous allez monter en difficulté plus ça sera facile pour vous et sur n'importe quel truc c'est comme la photo vous avez commencé dans un truc ultra ultra bateau et plus vous allez en faire plus vous allez chercher la difficulté tout seul vous allez voir ça sera naturel euh, le bois c'est pareil si vous commencez à faire de la queue d'aronde à la main vous allez voir après c'est finger ça rentre tout seul c'est un pur bonheur alors euh, il, faut, il faut en bouffer vous voulez progresser il faut en bouffer c'est la seule façon d'avancer et de progresser rapidement et facilement Enfin bref, tout ça pour dire que si vous voulez évoluer, avancer, commencez à taper dans du concret, euh, du bois brut, pas du panneau, machin. Alors c'est sûr, c'est compliqué de trouver du bois. Alors mais, alors, je, je vais parler, je, je vais parler encore d'un truc que j'ai horreur, c'est le bois de palette. Si vous n'avez pas de bois, entraînez-vous sur du bois de palette, c'est que dalle. Moi euh, bon, personnellement, j'ai horreur de ça. C'est le, le, les produits qui sont dedans, alors, elles ne sont pas toutes traitées, certes, mais j'ai horreur de ça. Alors, j'ai la chance d'avoir du bois, euh, j'ai la chance d'avoir mis du bois de côté depuis une quinzaine d'années, donc j'ai un petit peu de stock, j'ai de quoi me faire la main. Euh, N'hésitez pas quand vous trouvez une planche ou un truc comme ça au rabais dans un magasin ou, un, ou, un, ou dans un, dans, enfin, vous voulez quoi, un meuble que vous avez démonté, mettez la de côté. Plus tard, ça peut peut-être vous servir. Faire une connerie, euh, une étagère, rien que pour faire un assemblage à queue d'aronde, par exemple, pouf, à la main, bien sûr, hein. travaillez à la main. Parce qu'il y a c'est bien, mais si vous ne faites pas à la main, vous ne s'apprendrez jamais. Donc, n'hésitez pas à vous remonter les manches, sortir de votre zone de confort et vous progresser, je vous le garantis. Et si vous n'y arrivez pas, vous venez à l'atelier, je vous montre comment on fait les queues d'aronde. Ce n'est pas un problème. Sur ce, je vous laisse aller à la messe, regardez euh, téléfoot, turbo, enfin ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. C'était Franck de Créolinium. A bientôt, les amis.